mené Les projets que j'ai menés ont souvent été en rapport avec la, la solidarité, en particulier la solidarité internationale, car j'ai pu euh, aller en Afrique, euh, particulièrement en Guinée-Conakry, euh, où j'ai pu euh, côtoyer une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Je me suis présenté du coup, pour être euh, représentant lycéen au niveau de l'académie. J'ai été élu et j'ai fait mon mandat de deux ans. Je partais souvent en colo et tout, je rencontrais des animateurs, je voyais un peu comment ça se passait, leur, leur mode de vie et tout. Souvent, je, je me mettais à la place de l'animateur des fois, puis je me disais, tiens, mais ce serait cool aussi d'organiser quelque chose. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Tout mon projet parle de la, créer, des, créer des studios d'enregistrement pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'exprimer, aller à l'encontre des personnes et créer un droit pour les enfants. L'adolescence, c'est en fait une période où on grandit, on découvre de nouveaux espaces et où on se construit nous-mêmes, on construit notre identité et dans cette construction, il y a un certain nombre d'espaces, de rencontres qui nous permettent d'avancer. Il y a à la fois la famille, le tissu des amis, le tissu relationnel, mais il y a aussi l'école et puis ce fameux temps libre au cours duquel, par des rencontres, par des démarches, on découvre de nouveaux espaces et on a envie d'aller plus loin. Et c'est souvent euh, à travers des rencontres euh, d'animateurs peut-être, euh, d'éducateurs sportifs. Se découvrir et se construire, c'est euh, aussi euh, rencontrer les autres et puis euh, mieux apprendre euh, à se connaître. Et puis rencontrer l'autre, ça peut euh, se vivre effectivement dans une proximité, de l'autre côté de la rue, euh, voire même euh, beaucoup plus loin, quand euh, certaines expériences, certaines rencontres à l'adolescence nous amènent à vivre des projets euh, euh, vers d'autres continents ou euh, par la rencontre d'autres cultures on se réinterroge sur nos propres pratiques sans forcément déstabiliser nos propres choix ici mais au moins on se réinterroge et on développe euh, notre esprit critique pour être en capacité de, de faire des choix euh, plutôt éclairés, plus tard voire même tout de suite quand on rentre euh, vers son chez soi euh, J'étais quelqu'un de plutôt introverti enfin plutôt, c'est un euphémisme, j'étais très introverti en fait j'avais pas le contact facile et, euh, et c'est vrai que quand je suis revenu d'Afrique, ils m'ont juste apporté ce que j'avais ce besoin, cette chaleur humaine, cette fraternité. Et, euh, et j'avais toujours le sourire, j'avais toujours envie de parler, euh, parler de ce que j'avais ressenti, de cet échange, de cette émotion. Je n'avais pas forcément cette envie euh, d'Afrique, ni cette envie d'engagement. Mais ce projet euh, en Guinée a été la porte ouverte à, à, à tout mon engagement et à ce qui va déterminer, je pense, euh, Ma, ma vie. J'ai appris à prendre confiance en moi et, euh, et euh, j'ai pris, oui, pris beaucoup d'assurance, beaucoup de responsabilités aussi. J'ai appris un peu leurs difficultés, j'ai appris à, à les aider donc, euh, pour faire en sorte qu'ils bah, qu puissent avancer. Euh, j'ai revu ça aussi un peu quand j'ai participé à la commission d'attribution des bourses où là voilà, on a étudié différents cas c'était... Bon c'était très intéressant j'ai vraiment pris conscience euh, à ce projet c'est quand je suis venu en France j'ai eu, eu la chance de découvrir hein, d'autres mouvements d'autres mouvements associatifs hein. je me suis mis en, compte, euh, en question pour dire que euh, mon projet ça peut marcher si je le réalisais aussi on apprend à, à s'autogérer déjà à, à avoir un discours euh, clair vis-à-vis -vis des personnes qui euh, et à qui on montre ce qu'on fait aussi. Pour développer ma sociabilité, je dirais le fait de travailler avec un groupe pour créer un projet ensemble, le fait de découvrir d'autres personnes, d'autres pays. Pouvoir aussi gagner son propre argent, avoir une certaine indépendance, voir que, que ce qu'on fait marche et plaît, ça, ça pousse aussi à aller plus loin, à, à continuer dans cette voie quoi. Oui, je me rends compte que tout ce que j'ai fait bah, ça n'a pas servi à rien, ça continue, ça se développe et euh, être savoir qu'on est à l'initiative d'un gros mouvement de changement comme ça, là certes c'était à l'échelle de mon lycée mais euh, je sais que j'ai aussi induit beaucoup de choses au niveau de l'académie et donc ça me, fait, bah, ça me fait vraiment plaisir, je suis assez fier de ce que j'ai pu réaliser et c'était vraiment très enrichissant et j'en garde vraiment une un très bon souvenir. Ce partage entre nous nous a apporté je pense des valeurs très importantes qui ont fondé ce que nous sommes aujourd'hui, autant nous que eux là-bas. À travers ces activités, à travers ces projets, on rencontre souvent les autres et puis on fait rarement les choses seules. Donc la construction collective qui émane de ces projets amène les uns et les autres à mieux se connaître à pouvoir partager son avis, euh, confronter cet avis avec celui des autres et puis parfois à faire euh, des consensus. La dimension euh, active euh, de tout individu qui s'implique en fait dans ces projets-là est très importante. Si au départ on rentre dans une activité euh, en y participant, peut-être même en la consommant, et en même temps tout le monde consomme, les adultes aussi à d'autres moments euh, consomment des activités, mais c'est bien dans cette découverte que parfois il y a un déclic et on a envie d'aller plus loin. J'ai passé mon stage pratique seulement cet été et, et ouais j'ai retrouvé ce, ce contact qu'on a avec les enfants, avec les jeunes, que moi j'avais en tant que jeune avec, les, avec mes animateurs. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de retransmettre ce que, ce que moi on m'a donné en tant que jeune et que j'avais apprécié. Comme je suis spécialisé dans une formation littéraire, euh, j'aimerais beaucoup aussi publier euh, plus tard des récits de voyage ou alors euh, voilà, des récits sur l'anthropologie euh, pour pouvoir changer la vision euh, de certaines personnes qui restent trop euh, bloquées dans, dans des mentalités fermées et euh, passent à côté d'une grande chance qui est de pouvoir s'enrichir. Donc j'ai passé mon BAFA. Par l'animation, j'ai aussi trouvé mon, mon, mon travail d'un premier temps euh, qui était un travail de conseiller énergie où j'ai pu cumuler mes deux compétences une compétence technique en énergie euh, sur les économies d'énergie, sur les énergies renouvelables et mes compétences d'animation et aujourd'hui j'envisage euh, l'année prochaine de partir en vélo en Europe pour faire des chantiers mais dans d'autres pays européens des pays qui peuvent être plus avancés sur ce, ce secteur-là. J'ai parlé avec pas mal de gens qui bossent ici qui ont pu faire euh, qui ont pu faire de l'UMA ou qui ont pu faire euh, des interventions à l'étranger euh, d'aide à la personne et euh, du coup ça c'est on dire un deuxième projet de carrière. J'ai l'intention de faire ma carrière euh, que j'ai prévue, euh, basique. Euh, donc, j'ai envie d'aller en, en, en école de sous officier de gendarmerie. Et après, j'ai l'intention de partir. Et bah, ça, je le dois un peu. Bah, C'est un peu grâce à eux parce que euh, sans, si j'avais pas rencontré tous ces gens-là, j'aurais pas eu une autre vision de, euh, du monde et de leur expérience. Et... C'est un peu ce qui me motive pour justement avancer après. L'œil que j'ai sur la société aujourd'hui est qu'elle est en mouvement et que euh, si on s'y met, on pourra arriver à, à de grandes choses. De mes, du haut de mes 19 ans, je ne vais pas pouvoir changer le monde, mais euh, je crois vraiment en, dans les associations, je crois en ce partage, euh, les, la médiatisation de nos rapports euh, les uns et les autres. Et, euh, je suis un jeune engagé et, et vraiment fier.